<médicatrice> <médicatrice> My brain de ouf! Oh, ça, Bon, là, Bien joué! Des Death Notes? J'en ai fait des centaines, des milliers. Et sur ma chaîne, il y en a eu des vidéos. Pour certains, vous m'avez connu ici. Pour d'autres, un peu plus tard, avec un mode de jeu, avec un loup-garou. Mais de temps en temps, il est important de revenir aux sources, là où tout a commencé. Et aujourd'hui, faisons un petit tour dans le passé avec un Death HC. UHC. Oh, c'est bon monsieur Dadou Oui mon... Gigi. Je pourrais te parler après ou pas Bien sûr, avec plaisir Je pense que Guillaume m'a... m'a enquêté. Bon mesdames et messieurs on est parti pour un Death Note UHC Salut l'équipe eh bah ça fait longtemps les salut gars hey, salut Salut Allô Attends j'arrive même plus à appuyer sur ma touche C'est un V3, V4, V8, V2 C'est une excellente question, je n'ai pas l'info non plus <rire> Et <rire> bah écoutez, une très des dessous, hein, en fonction, V4, c'est quoi C'est Kira Kira, euh, Melo, euh, voilà. Ah, Melo, tout ça, ouais, Melo, ouais, oh, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mello, Mello, Mello jaloux, il va se faire foutre, hein, par contre, vous prenez pas ça. Hein. Mais ça date, les gars, les Death Note. On sait plus comment jouer. il hein. y y'a du diamant, Mine dedans. Je bouge, la table. Je n'ai pas à la table. C'est pourquoi je gueule à Guigui parce que Guigui m'a pris mon livre. J'ai un livre, t'as l'opti Oui, je peux. J'ai les deux diamants aussi. Mais il a il Regarde. Hein. Je vais être enquêteur comme euh, grave avant genre. Oh, S'il te plaît que je choisis Kira Attention. ou un truc comme ça, frère. Oh oui, Kira, frère. <rire> non. Si je t'ai... Je sais que tu m'en fous. <rire> trop nombreux. Ouais ah, t'inquiète. Dado, faut qu'on reste ensemble, hein, vu qu'on a plus de... de chat, de team. D'accord. Mais j'ai l'impression que ça t'arrangerait de me perdre, genre. Ça t'arrangerait de me perdre D'accord. Attends, mais ils étaient où Attends, viens, on rejoint euh, les dernières co euh... de... Gui de Guigui De Sam, Sam ou de Guigui, n'importe qui. Guigui, il a pas balancé ses co. Ah oui, 983, ah, 18. Attention. Bah c'est par là-haut. Oh, il y a Delta Fox à côté, mec. C'est Kiki là Vers là-haut, je pense. Je l'ai croisé, il m'a donné 4 diamants contre 2 livres. Allo Oui, je suis là okay, euh, Richard, moi, le Kira. Oula ouais. Non, c'est moi, mais je le dis direct, faut pas que vous emmerdez à chercher le, le Kira dans la game. Mec, tu m'enlèves un poids sur le cœur de fou parce que j'avais trop peur que tu sois Kira. Et le ouais, fait ouais, que tu me le dises, mais je Après, me sens beaucoup dit, mieux. Faut à moitié, à moitié pardonné, donc ah, mais clairement que... Mais, mais tu sais quoi, je te tuerai à moitié maintenant Je lui ai dit que c'était moi, il me croit pas tu me mettras que deux coups d'épée quand tu vas m'attaquer C'est ça, c'est ça Je te tuerai tout court, moi. Mais quoi Ah bon pardon, non, non, je disais. rien hein. Le mec t'as dit que tu me tuerais, là. Mmh, mais tu es full dit. Pardon. Excuse <rire> moi Vous êtes con ou quoi Il commence <rire> êtes... déjà. Mais Diggy m'a mais mis un coup. Mais... Mais, mais, mais, mais, mais, mais, je voulais miner là Mais je tu mines ici, sur là. moi Bah oui, mais t'es en plein milieu. tu prends toute la place, désolé. Merde C'est pas possible Oh bah fait exprès, c'est ça le pire. Non Non, non, non Arrête Arrête c'est moi cassé un truc de fou, hein! Un truc de fou, frère. Vraiment, hein. Dadou? Oui, mon Guigui. Je pourrais te parler après ou pas? Bien sûr, avec plaisir. J'ai oublié qu'il fallait aller dans le Nether dans ce mode de jeu. C'est vrai. Mais ouais, est... ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dans le Nether, genre. Je pense que Guillaume m'a. m'a enquêté. As je suis foutu. Euh... T'as beau, trouvé beaucoup d'or? Euh, non. il faut que je te donne du heal pour me faire pardonner. Non. Tiens, mec, mec, tiens! Non, je veux tiens, pas. Tiens, prends mon heal! Mais prends mon heal! Ah. Oui. Tais-toi, tais-toi, pitié de tais-toi s'il tais Je dis rien je... Attends, Guillaume faut que je te donne un truc Vas-y Ah ok Ah non, ah. non oh. ah, T'as saisi l'information Moi ouais, je l'ai, ouais, Ok ok, c'est au cas où tu l'avais pas hein. <rire> Non mais je, je sais je l'ai bien eu là tu bien te donner du heal s'il te plaît. Bichard Oui. Tu peux te donner un truc Oui. Pour vérifier l'info si jamais. Tu enfin, oh, okay, peux là. me confirmer euh, si c'est... Mec Mec attends Tiens faut que je te donne du heal. Ok on est d'accord, on est bien d'accord, ok. Moi je suis franchement j'ai 4 gapels, t'as combien euh, Pareil. Tu mens T'as menti. J'ai vu, t'as eu ce petit temps de latence. Qui a fait que t'as réfléchi au chiffre que tu voulais dire et tu t'es dit que. Et tu t'es dit. Tu si si, et là tu souris, là tu souris en mode putain il m'a baisé. du heal Ils ont pris un death note, un coup de death note, et je me suis étouffé pile à ce moment là, genre c'est trop bizarre ce qui s'est passé. Qui a pris un coup de death note c'est euh, Sam il a pris le Death Note et du coup bah, Ouais j'ai pas je vu pile, Genre vraiment pile à ce moment là Et du coup je voulais consulter parce que je me posais des questions Donc c'est pour ça que je voulais revenir vers toi quoi Ah euh, bah c'est peut-être une grippe étant donné l'étendue de la grippe ce, cette année euh, Après il n'y a aucun rapport entre la grippe et le Death Note Mais bah, c'est bizarre alors parce que vraiment là je... Enfin c'est bizarre ouais. Tu beaucoup quoi C'est bichard même j'ai envie de dire Waouh non plus jamais cette blague là. Plus allez, maintenant ah remonte ça. Voilà, allez, plus jamais cette vanne. <rire> nickel, nickel. <rire> <rire> en mode reste, on va faire le truc. Ah non, Tu oses mentir hein, ça, pour de l'argent. <rire> <ça, rire> pas pas. La... Euh, bah oui, enchanté, moi aussi. <rire> Faut que j'aille faire le enfin, autres. Putain, j'ai pas vu ce qu'il y avait écrit, pardon. Excuse moi Comment ça le pantalon, il marche pas. Désolé. J'ai toujours pas vu ce qu'il y avait. Putain, mais qui casse le truc, c'est un truc de fou. C'est incroyable, frère, arrête. T'es de casser le bloc là. Oh <rire> Aïe Ouais, faut on des heures ou pas Bah ouais, y'a le portail là j'en ai oh, eu deux bandes euh, de chiens euh, J'en ai eu non, deux je te bandes te de chiens J'en ai eu deux T'es pas le premier à me baiser dans cette game même en ouais, après... Oh, wow son pote le retard... le retardaire là... Le retardaire là... Le Comment on dit Le retarder C'est cool ça Non le retardaire j'ai dit le retard c'est horrible ce que tu veux dire là. Tout pas ça dit parce qu'il est handicapé quoi. Non, non. mais vraiment, mais c'est horrible. <rire> j'ai dit celui qui arrive en retard avec toi, puis ça, ah, a, il le a une retardataire. Une toi, le retard, J'ai un, wow. un problème de phrase. Non, parce que t'as dit le retardé, j'ai eu trop non, peur, non, mec. Dit, le retardé. Ah. Ah. Moi, tu sais, moi, je suis pas, je suis pas bon en, en dictée, moi, je suis bon en calcul ah, mental vu la <rire> Pas, a non, cul, toi, non, non, non. A Il, tu étais ouais. <rires> il a dit que t'étais retardé dit ça ah, C'est retardé! <rires> de mourir là que a rien Mais mec, j'ai jamais entendu quelqu'un autant pousser de ma vie Mec, peut-être une corrélation avec le Kira Vas-y bah Delta t'es... <rire> ah mais Delta mon ref Ah mais attends, il le méchant qui nous a rejoint là, le fun moi j'y vais hein. 5 heures on passe 5 heures, mon gars j'y vais hein. Un... <rire> regardez Je <rire> bloqué Je l'ai <rire> bloqué ah, y'a un trou derrière. Ah non, putain mais non. Non, non, il est vraiment ah, ah, Allez, allez Sam ça... Non Il a ah, cliqué. Alors vas-y, ils auront go Arrête Oh non T'as peur Oui. Y'a pas de raison. Allô, un petit... Un petit... Allô. on fait une petite réunion, non mais regarde, on fait une petite réunion. Ça. Écoutez, vous allez voir mes talents de visionnaire euh... du futur, ok ah, ça... Les enquêteurs dans Sun Game sont okay. Delta Fox, Sam et moi, et le Nir <rire> et Zaini, le Kira et Damien, le Shinigami et Bichard et le, et le Melo méchant c'est Fire. Voilà. Ah je moi Mais c'est impossible, impossible. C'est vraiment euh, impossible wow. C'est horrible T'en as un juste Mais vous cherchez quoi en fait dans le... Ah mais les gars les gars il y a des blocs là il y a des blocs là y'a des blocs là oh, Y'a une forteresse Où mmh. Ah ouais là Ah merde putain Ah mais elle oh, bon, est sans prise Bon qu'est-ce qu'on fait On... Y'a une deuxième forteresse là Moi je pense que c'est la même hein Ils arrivent au Kira ou pas Vous ah, savez ou pas parler, Mais où, Dadou Je sais pas frère, je vois il a fait slash Kira euh... il est parti voir ses potes. Me semble. Et moi si je te conseille tu devrais tu devrais reveal je pense en vrai parce que je vais perdre la résistance après un... sinon ah, ah, oh, que que que vous, quoi, vous avez eu peur hein J'étais peur, peur, hein, vous vous <rire> à deux doigts de te mettre un coup hein je t'avoue J'ai hein. ah, cru hein Dommage En vrai moi j'aurais été à ta place je pense que l'aurais fait j'aurais porté mes bols mais bon bref je sais qu'on se tu vois bah, alors, là t'es en ah, train de me dire que j'ai pas de être... bols là je t'ai oublié Dadou il est où Dado bizarrement il aurait pu séco hein Il s'est barré Bah bien sûr qu'il s'est barré Bichor, tu te revives? Mais pourquoi Allez, et je ne suis pas Shinigami bah Bichard, là où t'as pas de chance, c'est que bah, Dadou, il a cru que j'étais Shinigami. Non, c'est pas possible parce que j'étais avec Dadou à l'annonce des rôles et du coup, il sait que c'est moi Shinigami. C'est vrai, bien vu, parce que je lui ai dit aussi et il me l'a confirmé, bien vu. Et si je lui ai posé exactement cette question et il m'a dit oui. Pour moi, Bichard, il est mélo méchant ou jaloux. Delta est Shinigami et Damien s'est barré parce Mais que bah, c'est Delta. Moi, je pense quoi, déjà, Delta il est Shinigami. Il est pas du tout Shinigami. Hein, ça. Bah non, non. Non je pense que les enquêteurs c'est vraiment ce que j'ai dit Non en vrai de vrai comment Guillaume joue il est enquêteur à 100%, ça c'est vrai Moi, je pense que Delta Bah de toute façon mec j'ai une, <rire> une petite toux là J'ai une petite toux, pas pourquoi <rire> c'est vrai Moi j'ai pas dit enquêteur déjà pour commencer à moins que tu un joues un toi, diamant Michael c'est sûr que ouais. enquête quelqu'un Mais la question qui Ah mais oui mais si oui je sais qu'il mais oui je sais ce que t'as fait Je peux pas savoir Si je sais ce que t'as fait, t'as enquêté Fire et ça a paru safe Ah c'est ouvert. Et c'est pour ça que t'as trois cœurs Moi en vrai je veux dire eh ben, vas bah vas-y, elle joue alors. Eh il est pas là ah, Euh... Si, il est là. Mais... Et oui, mais... Qu'est-ce qu'il y a bah, T'as euh, un méchant dessus Non, j'ai un gentil. gentil. Y'a des gens, y'a des gens il y a des gens qui parlent au zéro. Oh, est-ce que quelqu'un a briqué Oh, j'ai des snacks, j'ai ouais. un cureur Ouais. Quelqu'un a briqué On m'a... C'est à... Bichard non, je suis en train d'essayer d'allumer le portail Non, qui, là, bon. non, ouais. quelqu'un a bougé, mais il a non, pas bougé non, non, hein. non, non, non, qui l'a arrête, arrête ah, ah, bon ah, ah si, Delta Ouais, vas-y, oh, go, Non, non, retenu Oh lui Tu vas enquêter, qui l'a retenu Je vais enquêter, qui l'a Je vais personne, hein Mais si, si, si. C'est moi ah qui te retrouve regarde, si vous voulez, regarde ma Alors on ne peut pas de ta vie. Mais si, y si, y'en a un qui peut. Et et y y a un mec qui va Le Kira peut aussi enlever peut peut sa vis comme ça. Quelqu'un, je, je, je sais même pas frère. Non mais attends, mais attends. Non mais là y'a forcément une couille parce que soit Damien est dans les murs et dans ce cas là il joue extrêmement bien. Et je vous dis, j'enquête qui vous voulez. Moi non, je, non, je, non, je, non, je non, pense. Guillaume, Guillaume, Guillaume, je, non, je, non, je non, pense que c'est Damien parce que aucun Kira ne requiert un maintenant, c'est complètement con. Tout le monde pense que c'est Damien. Et moi justement, je pense que si, justement. mais dans les murs, Tu pensais que c'était Damien le Kira Pourquoi le Kira aurait quitté maintenant C'est complètement con c'est pas pour ça que t'es revenu ouais, au portail Parce que d'où t'aurais donné l'écho Où il était Non, non, non, non. J'ai juste pas envie d'aller au 0-0, quoi. Et comment, comment serait rentré, Guillaume, si on n'avait pas non de portail non mais, non mais on va pas aller au 0-0, frérot. On, a, on, a, on est 4 à, heures. Heure. à est avoir 5 coeurs. Bah, parce parce qu'en fait de n'importe quelle équipe au centre, on est 5, on est 6, c'est bon. On me casse. Mais Delta pour moi t'as pris Mélo méchant frérot. Mais frère, je peux enquêter tout de suite là frère. Je crois avec Mélo méchant tu peux aussi enquêter En fait bah méchant, non, oui, non, pas non, pas, en, en fait, oui, non, en fait, en fait, fait le le est... est gentil. Non, mais c'est juste que le Mélo ah, méchant c'est cool. trop flou. Y'a une team en face Ça que Va aller taper avec ta résistance là. Vas-y go go là. go. Ouais oh, non, jamais Ils, Ils sont, fou, sont Ils 7 Putain, c'est vraiment ça avec Damien, il était campé au portail et il voulait attendre pour Death Note, c'est vraiment extrêmement bien joué sa part. C'est ça, oui. C'est vraiment extrêmement bien joué sa part parce que c'est exactement. Bah, en fait, c'est surtout que Guillaume, je pense pas que, quel... que quelqu'un aurait Kira alors que tout le ouais. monde pensait que c'était Damien, tu vois. Ça me semble un peu. Tu vois. Vrai. Je sais pas, moi je suis. Il est mort. Bah, c'est bon. Bah, bien sûr, frère. <rire> bah, bah, bah, bah, bien sûr, hein. non, mais. Évidemment, c'est pour ça que Damien s'est barré, c'est que j'avais tout, tout juste sur mon call. J'avoue, t'es chaud. Après, après tu me l'as dit quand même après. Oui après je bouge Après ouais, tu me l'as dit quoi. Et par contre je savais que c'était Damien. Bakira Ah ouais. Pourquoi Parce que euh, oui. quand il a mis le premier Death Note, c'était le moment tu sais où j'étais à côté de toi et je te passais des trucs. Et j'ai vu Fire qui te donnait les diams, toi qui les récupérais qui bougeait. Il y avait que Damien qui bougeait pas. Ah, oui parce, que, qu tu veux, parce que toi tu vois les timers Ouais. Les gars Eh si vous voulez fumer les bleus c'est le moment Tu oh, voulais bon, fumer en cas, aussi en entre cas. vous hein. Non, c'est vous euh, s'il vous plaît euh, avant ah Bah il je m'ai pas tabasser genre Là je l'ai fait tabasser derrière Ah Bah on le tue le qui c'est bon il est mort, il est mort. Bah oui T'as vraiment pris le mello safe du coup toi Putain incroyable Moi Ouais Ah let's go Y'a Bichard derrière moi. moi Je suis là je suis là on le tue Check check on le tue On le tue direct T'inquiète, okay, ai viens m'aider mec <rire> bon, je suis au dessus mais y'a Bichard derrière vous devriez pas, hein ouais. bah, je vais vous aider à tuer toutes les teams. Il y a une team bleue qui joue pas et... Bon, je vais juste taper tout le monde. Et comme vous êtes les moins, bah c'est pas dans votre intérêt. Bon. J'ai pas pu tout, tout jouer. En fait les seules fois où je pouvais jouer c'était avec Damien mais il m'a abandonné comme une chienne. Et en plus comme il est mort, bah... Il coup pas de chance. Il y a personne autour. En 000, il y a personne. Adieu, Oh de ouais. ouais. Ouais, bah on lag, enfin je lag, Il commence à me le crit. surtout que je le dis, c'est génial. Ils ont pas fait de kill. On pas tant que ça, quoi. moi, pitié! Oh, je veux. T'entends? Hein. Bien Sam. Bien Sam. Regarde qui voit l'âge. Ça ah va, bah, les gars? Ça va et toi? T'as des crises toi aussi, bizarre ou pas? Ben Un peu, bah, ouais. Bah, par contre, tu Il y a à est tout derrière. Hein. Y a tout derrière. Oh putain! Ah, bah nice. Tout sur ça, non. là? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de me tuer? Je suis pas sûr. T'inquiète, ouais. je m'occupe de Bichard, moi. Il a, il a 3 lois avec sa perle. Il a 2 HP. Oh Pitié, dites-moi que vous avez un orc. Hein non, mais venez clean là. Vous êtes con avec nous, au game. C'est bon. Vous ne mourrez pas. Ah, bah ouais, du coup. <rire> la résistance est trop forte. What the fuck ah ouais. Je t'ai mis 0 dégâts En vrai, tu, de... tu, de... tu devrais plutôt m'aider à tuer la team de Zutkap là ah oui hein Viens on se retourne Guillaume Ok ok, vas-y t'as raison, t'as raison. chine gamine sur moi les bleus. Tiens Je Ah c'est quoi ce fight Bah ça va avec mieux bleus, les c'est pas mal. Y'a toujours sur moi. On On fait tous le caractère, on il ouais. est c'est trop fort. Il a Il a Il a Ouais, de Ouais. Contre, bah ils sont on 5, on 5 on 4, non 4. Non Oh ah, il nous attire vers Ah c'est Bichard Ah oui les gars bah tiens y'a la team de guild qui va venir nous aider Guillaume, oh, ils, sont ah, pas, Guillaume. ils sont 3 quoi, vous êtes plus que eux. Il a pas en plus, Oui, mais y'a vous en plus donc, euh. Au final tu vois. Pour mmh. ouais. eux. Oh, c'est <rire> Je suis en c'est fort quoi Eh hey, oui mon ref Oh, mais Non mais Nat me suis pas hein, t'as sa merde <rire> Non le coup de oh, solo. Mais... Bah, tuez-les! Non, je pense qu'il faut qu'on te tue, toi, surtout. Vous bon, me tuerez pas? Ah, bah, ouais, viens, Zmag! Allez! Ah, c'est quand même venu vers moi. Je m'attendais pas à ça. Ah, bah, les verts! Allez, venez, pas les bien. verts! Enfin, faut qu'on tue les chats. Oui, bah, oui. Je me tuer, Prends bon, ça. Bon, c'est bon, allez! Ah. Bon, maintenant, on tue les verts! Faut tuer, pas Ils m'ont tué! Putain, j'ai il m'en focus jusqu'au bout. Oh oui. T'es un frère Fini. Non. Si, je t'ai. Je, sais... je sais que tu m'en fais. <rire> <rire> <rire>